Non mais on n'aura jamais fini dans une minute. Ah, on a dit, on le fait. Solidarité. Non mais c'est une blague. Vous voulez vraiment partir à 15h40 Bah oui, les femmes sont payées 26% de moins en moyenne. Ça veut dire que si on commence de bosser à 9h, on arrête d'être payé à 15h40. Non vous êtes sûr de vos 26%, c'est pas les fake news. Non, mais tu rigoles avec les congés maternité qui bloquent les carrières, les 82% de temps partiel qui sont tenus par les femmes. Euh... Les primes qu'on nous donne pas. Et le fait que les métiers où il y a le plus de femmes soient les moins bien payés. Les euh, Les femmes de ménage. Caissières... Infirmières... La difficulté pour accéder au poste à quoi, ta responsabilité. <rire> ouais. Sinon, vous n'avez pas pensé à juste arriver plus tôt le matin